vous rappelez bien sûr que le mariage est une alliance de sang. Et une alliance de sang, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je vous renvoie à toutes les rubriques euh, sur l'alliance, aussi bien dans les vidéos que dans les sites, pour que euh, vous soyez affermis dans cette dimension de l'alliance. Vous savez, quand nous rencontrons dans le cadre pastoral des situations qui sont tellement dramatiques de gens, c'est très très fréquent, de gens qui, ont, qui sont mariés, puis qui ont divorcé, puis qui ont vécu en concubinage, puis qui sont remariés, puis et ils ne savent plus en fait comment régler leur propre situation devant Dieu. C'est très simple. Il y a une réponse qui est extrêmement simple. Et c'est la question moi, que je pose toujours à ces personnes-là qui, qui désirent mettre leur vie en ordre, et qui n'arrivent plus à débrouiller euh, le méli-mélo et les, et, les, et les nœuds de leur vie. Je leur euh, montre ce qu'est une alliance de sang. Et on en a vu l'exemple avec David et Jonathan, peut se rendre compte de ça. Je leur dis, nous sommes, tu es, avec Dieu, dans une alliance de sang. Donc Jésus-Christ est le médiateur. Jésus-Christ a donné son sang pour que tu puisses rentrer en alliance avec Dieu. Tu as été réconcilié par la mort de Jésus. Son sang a coulé, tu es réconcilié avec Dieu. Et maintenant, Dieu veut te sauver. Tu es sauvé par sa vie. Christ vit en toi. Il est dit, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Je dis donc, tu peux voir clair dans ta vie. Dieu veut te montrer. L'essentiel pour toi, c'est de vouloir et désirer voir les choses comme Dieu les voit. Et il y a une seule question que tu dois te poser. Où est ton alliance de sang sur la terre Avec qui te trouves-tu en alliance de sang sur la terre C'est la seule question qu'ils doivent se poser et chercher. Avec honnêteté. Parce que Dieu ne voit que l'alliance dans laquelle nous sommes. Tout le reste, pour lui, c'est adultère, fornication, c'est pornéia. Avec toutes les conséquences qui qu en découlent. Donc on peut débrouiller une vie en, en cherchant où se trouve l'alliance de la personne, où a été son premier mariage sa première alliance de mariage je ne parle pas sa première relation sexuelle parce que la relation sexuelle ne fonde pas le mariage ce sont mes paroles ce sont mes paroles, mes voeux mon engagement de mariage c'est le serment et la promesse que j'ai fait une fois peut-être dans l'inconscience peut-être dans la révolte par rapport aux parents peut-être dans la colère, c'est possible c'est possible mais l'alliance elle se trouve là donc ces personnes là sont, restent dans une alliance de sang jusqu'à ce que la mort sépare. Le lien conjugal, la relation conjugale peut être abîmée, euh, détruite, euh, perdue, euh, ce que vous voulez. Le lien d'alliance reste. Vous pouvez avoir été marié il y a 40 ans, avoir divorcé, parce que c'est la société humaine qui vous, vous a a dit qu'elle pouvait rompre le mariage devant Dieu. Le mariage n'est pas rompu, c'est une alliance. C'est Dieu, vous souvenez-vous que c'est Dieu qui vous a collé à votre conjoint. Quels que soient les aléas de la vie et les mouvements, vous êtes collé. L'homme la, la, ne peut pas séparer ce collage. Il y a un lien d'alliance qui perdure entre vous et votre conjoint. Que ce soit 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, euh, 60 ans, si votre conjoint vit encore, vous êtes toujours en alliance. Et parce que vous êtes en alliance, vous avez des droits d'alliance, dont on parlera plus tard, dans une autre vidéo. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez débrouiller votre vie, qui est nouée, qui est difficile, douloureuse, souvenez-vous une chose, c'est que Dieu a vu il sait tout, il contrôle tout. Il a vu où vous en êtes et où vous en étiez. Et s'il y a un endroit de votre vie, vous avez une alliance qui a été faite, il attend que vous soyez fidèle à cette alliance. Beaucoup de gens résistent à cette, euh, cette vision-là parce que c'est une vision qui vous coûte tout. Mais vous avez oublié une chose, c'est que étant en alliance avec, euh, avec le Dieu du ciel... Étant réconcilié par la mort de Jésus-Christ, vous ne vous appartenez plus. Dans l'Alliance, il est dit que tout ce qui est à moi est à toi. Nous sommes bien d'accord que le Seigneur nous dit ça. Tout ce qui est à moi est à toi, je te l'ai donné. Mais nous oublions la deuxième partie, qui est l'obligation de l'Alliance. Mais tout ce qui est à toi est à moi, dit le Seigneur. Capital et intérêt. Nous avons besoin de méditer sur... La valeur de notre parole. On peut pas s'engager par la légère. Combien de personnes, combien de femmes m'ont dit mais c'est pour pour fuir la famille. Je dis ok. Le Seigneur savais ce que tu vivais. Mais toi tu t'es engagé. Ta parole elle a du poids. Ne te méprise pas. Ne méprise pas ta parole parce que aux yeux de Dieu elle a un poids énorme. Parce que Dieu te respecte. Dieu est un Dieu de respect. Et je le dis souvent. Le, le, le Saint Esprit c'est un gentleman. Il attend que nous disions, et il fait. Il attend que nous lui permettions, et il fait. Souvenez-vous de ce verset qui en fait rire plus d'un, parce que je le dis à chaque fois. Regardez ce qui est dit dans l'Apocalypse, à l'église de la Odyssée. Jésus est à la porte et il frappe. Il est dit que si nous ouvrons la porte, ça veut dire que la poignée est de notre côté, Jésus ne va pas l'enfoncer, il va dire, tu sais, je suis là. Et nous, nous allons ouvrir la porte, et lui il va entrer chez nous, et il va souper avec nous. Et le souper est vraiment le témoignage de la communion, et de la communion pleine et entière. Donc le Seigneur Jésus, dans le temps où nous vivons, attend, attend que nous mettions nos vies en, là, en ordre. Il est dit à la fin du livre de l'Apocalypse, euh, que celui qui est pur, se purifie encore et que celui qui est souillé se souille encore. Alors, à vous de choisir. Le Seigneur Jésus, Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le grand Je-Suis, a mis devant nous un choix. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Nous pouvons tous choisir la vie. Vous n'êtes pas incapable de choisir. Parce que si vous êtes en... Vous avez une foi. Vous êtes venu au Seigneur. Vous avez cru en Lui. Vous avez la vie de Christ en vous. Elle n'attend qu'une chose. C'est de pouvoir se développer. Que vous Lui laissiez toute la place. Vous savez, on est beaucoup plus habitué, malheureusement, en tant que chrétien, à à nous nourrir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On regarde si la chose est bonne ou si elle est mauvaise. Ça, c'est la tactique de Satan. Tandis que le, la stratégie de Dieu, c'est toujours nous placer devant un choix, la bénédiction, la malédiction, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et si Dieu nous donne un ordre, il nous donne les moyens d'y répondre. Shalom. A la prochaine fois.